Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est tout Rob, tu es sur Commander TV et ici si ça parle, Wargame. je suis en compagnie de Dletch et c'est l'heure de la review chapter approved de 2019 sur l'ensemble des factions du Chaos. On va faire le point sur euh, les changements qu'a eu, euh, qu eu cette parution et l'impact sur le méta des factions Thousand Sound, Death Guard, Démon. Des et, euh, Space Marines du Chaos. Euh, pour cette occasion, j'ai invité euh, l'incroyable consultant du Chaos, Dletch, euh, grand référent français sur l'ensemble de ses factions. Euh, Il a la main mise sur le méta de cette faction et tu vas pouvoir oui. nous en parler. Euh, <rire> nous dire, là, je t'ai mis la pression d'entrer de jeu. Ah, <rire> la Alors, du coup, quand on va parler de la méta, on va, on va, je, vais, je vais résumer rapidement. C'est que le, le but de cette revue, c'est de revoir les, les, les principaux changements. Et euh, qui vont impacter directement la méta chaotique et potentiellement aussi la méta euh, peut-être du jeu et euh, de revoir avec vous ces euh, principaux changements c'est pas forcément de parler de toutes les unités globalement on peut le dire maintenant il y a quand même une baisse en coûts en points euh, du chaos ouais. euh, généralement, il y a quelques ups que, et on va pas forcément en parler puisque en fait, les ups sont faits sur les, ce qui était joué donc à voir s'ils seront encore jouables et, euh, mais globalement il y a pas mal d'unités qui ont baissé en coûts en points sans avoir vraiment un impact significatif je pense, c'est des coups en points qui sont intéressant à prendre en compte, parce, enfin, à, à avoir, puisque euh, pour, euh, pour ceux qui aiment bien jouer un peu varié, etc., bah, globalement, vos listes ont pris quand même hein, une réduction au coût en point, ouais. mais ce n'est pas ça qui va les rendre vraiment beaucoup plus fortes. Donc, je vous propose de commencer dès maintenant, comme tu l'as dit, par le Thousand Sons. Alors, le Thousand Sons, malheureusement, on a parlé de réduction en point en points. Bah, lui, c'est peut-être celui qui a pris le plus de up en point. Ça reste légitime. Ça reste légitime, ça reste des, des up intéressants. Euh, et, mais il y a eu aussi quelques baisses. Donc, je vous, commence, je vous propose d'attaquer directement bah, par le Prince Démon. Donc, euh, le Prince Démon TS, qui est euh, le seul Prince Démon. Euh, du chaos à avoir une augmentation en points, donc en fait il passe de 180 points à 195 points, il a pris ouais. plus 15 points euh, personnellement je trouve que c'est une augmentation légitime c'était le prince des mondes du chaos qui était vraiment abusé par rapport aux autres euh, il, faisait, euh, il avait une 4 plus 1 vue, euh, alors que les autres en avaient qu'une une 5 plus il avait un sort en plus, il avait les buffs TS qui sont des buffs super intéressants pour euh, du chaotique, enfin pour euh, du, un psycheur ouais. donc voilà il était très très fort trop fort peut-être visiblement euh, ensuite on va en profiter même si on est dans le thousand Sun pour parler de ses cousins en fait ouais. de ses cousins parce que c'est toujours bien de les comparer avec ce qui se fait à côté donc ses cousins il y a le dev guard qui lui n'a pas bougé lui il était considéré comme légèrement au-dessus des deux autres puisque il avait accès à des reliques qui sont sympas plus un finopeigne de base qui était vraiment qui le rendait vraiment résistant ouais. là avec la plate suppurante notamment pour avoir une 2+, plus et une finopeigne 5+, plus c'était plutôt un bon prince des ouais, puis la plate refilé des mortels aussi non plus tu refile ah, des mortels au corps donc c'est plutôt costaud ouais. et et ensuite, on a les, donc les deux cousins, euh, Donc le Chaos démon, donc le Chaos démon qui était assez peu joué, sauf la version de Korn. Alors, ouais. pourquoi on joue la version de Korn Parce qu'on a une relique qui s'appelle le Skull River, qui nous permet de fracasser en fait, les véhicules et encore plus les, les titanesques. Donc C'est pour ça qu'il était joué. Donc, lui, il passe de 180 points à 155 points ouais. en version ailée, puisque la version de base n'a pas été modifiée à pied. Euh, donc celui-là bah, c'est plutôt bienvenu puisque bah en fait on avait un prince des mondes qui était déjà joué qui va être rejoué en chaos donc plutôt sympa euh, ensuite on a la version SMC elle qui était peut-être la dernière en fait et peut-être la moins jouée sauf dans certaines configurations en mode flow S host avec euh, des bonus de d'attaque etc pour pouvoir balancer un paquet d'attaques. sauf que cette configuration là euh, nous obligeait en fait à à, à ne pas jouer d'autres configurations par exemple sur des lords discordants qui étaient intéressante et voire peut-être plus intéressante que ouais. ce que ce prince de sa donc voilà eux deux ils ont pris des, des, des réductions en, en points et je pense que c'est intéressant puisque c'était des unités qui n'étaient pas forcément auto-includes dans les armées smc et chaos démon elles y étaient des fois mais ouais. pas tout le temps alors que les deux autres étaient quand vous jouez des gars, vous prenez forcément celui avec la plate, et quand vous jouez TS, vous prenez forcément un Prince Démon TS, voire hors, on le spammer. En hors équipement, le le Prince Démon, la data sheet du, de, du Prince Démon est à 170 points, elle passe à 185 points pour le Thousand le sound, ça. et elle descend à 155 pour les SMC. Exactement. Ouais. Euh, ensuite on va parler d'un autre nerf, euh, chez fais le Thousand Sons qui est le Zangor. malheureusement le Dzangor passe de 7 à 8 points donc il prend un point, je dis malheureusement parce que c'était peut-être mon unité préférée euh, dans le sens où c'est une des unités les plus polyvalentes du jeu à mon sens Polyvalente, pourquoi Parce que c'est euh, résistant quand on commence à la buffer au psy, parce qu'en du 4, 4 plus 1 vue, moins 1 pour les toucher, c'est résistant. Ouais. C'est une unité de map contrôle par excellence, puisqu'on peut les monter jusqu'à 30, ça a des socs de 32, c'est de la troupe, donc ça prend bien les objectifs. On peut euh, les téléporter grâce au dark cristal ou les mettre en fep donc une polyvalence en termes de euh, projection. Et ensuite, une polyvalence en termes de dégâts aussi, puisque mine de rien, les Zangor, c'est deux attaques par tête, force 4, PA-1. On peut leur mettre plus 1 pour blesser. On peut les faire frapper pour deux fois pour deux CP. Ouais. Donc euh, potentiellement des dégâts. Alors faut pas non plus en espérer non plus euh, que ça va tout tuer en face. Mais ça peut le faire et ça peut faire le travail. Donc c'est ça, c'est une polyvalence tactique de fou. Je comprends pourquoi ils ont pris un point, mine de rien. Même si je suis un peu attristé, parce qu'à ce point, je les trouvais. Ce que je trouvais fort, en fait, c'était le soutien magique à côté. Puisque ouais. si on enlève le soutien magique, finalement, le Dangor, c'est pas si fort que ça. Parce qu'ils bah, sont pas si résistants que ça. En fait, quand vous, passez, quand vous passez de 4 plus 1 vue à moins 1 pour toucher et euh, 5 plus 1 vue, pas de balus, c'est un gros différence. Ouais, c est, c est un mais <rire> voilà, ils les ont pris. Donc, euh, à voir. Moi, personnellement, je pense qu'on en verra encore ouais. grâce à cette polyvalence tactique, mais on en verra peut-être un peu moins. C'est un choix. Euh, un choix un peu plus discuté. C'est malheureux pour ceux qui jouaient pure Thousand Sons, puisque finalement, c'était peut-être leur meilleure troupe euh, au regard du rubrique Marines. Alors le rubrique Marines, lui, il n'a pas bougé par rapport euh, au reste, mais il, a, il reste quand même, un, un, je pense, un peu moins intéressant tactiquement que le Djangoor, mais il reste euh, pas mauvais maintenant. Ouais. Il revient sur le devant de on va parler rapidement du cultiste. Alors, le cultiste, il, a, il est passé de 5 à 4 points. On refera un petit focus en SMC, puisque là, on parlera de tous les cultistes en général, puisque c'est dans cette armée-là où, je pense, on, on pourra en prendre le plus. Ce qu'on va juste dire, c'est que, du coup, on passe d'une euh, taxe de troupes euh, côté de cultiste qui prend moins 10 points, puisqu'on les prenait généralement oui, en taxe 10. de 10. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt bien, même pour le Tarzan Sun, ouais. d'avoir une petite taxe. Ouais. Ensuite, euh, côté de toujours Thousand Sons, on va parler du Scarab Occult Terminator, puisque pour moi, c'est un des meilleurs buffs qu'a reçu cette armée, c'est que le Scarab Occult Terminator qui passe euh, de 30 à 26 points euh, de base, puisqu'après, il faut lui payer son équipement, donc il y a le combi, bolter et euh, son épée de force. Ouais. Euh, C'était une unité qui était un petit peu vue à l'ETC cette année par exemple, qui était un peu joué qui était pas mauvaise dans le sens où avec. Euh, Puisqu'ils ont la règle du bolter, ils ont gagné une attaque, c'est résistant mine de rien, comme le Djangor, on peut les buffer au psy, etc. Et ça sature bien, à PA 2 notamment. Donc euh, c'était une unité bien, bien bien sympathique. Ouais. Et maintenant avec 4 points moins bah est-ce que euh, 4 pose... points moins par figurine, et... ouais. figurine c'est 40 ça, sur le pack ouais. de 10 euh, voilà ça, ouais. ça, parle, ça, ça parle pourquoi pas. Ouais. Donc euh, moi c'est peut-être la celle que je je vois le, le plus. Ensuite, on va parler euh, du Zangor Enlighted qui, est, euh, qui a pris moins de points, donc c'est plutôt... C'est l'archer des Jeff Sigmar, oui. Alors, il y, a, il y a la version archer la et version, la version lance. ouais il y l'archer des Riggs of Sigmar, je crois que Sigmar, euh, on, on l'a joué un petit peu. Mais euh, donc, voilà, j'ai une, une petite, une petite euh, réduction, c'est sympathique, on va peut-être en revoir un peu plus, en format un peu moins dur. En ouais. format ETC, je pense qu'ils ils ont, ils euh, ont un peu trop de lacunes, même si moi, c'est une unité que je trouve super sympa, et pour l'avoir joué une ou deux fois, je la trouve vraiment cool. Ok, donc euh, voilà pour les Thousand Sons, euh, donc c'est euh, sur les 4 factions euh, du Chaos, celle qui a pris bah, des nerfs entre guillemets, mais euh, de façon quand même euh, cohérente et légitime, donc c'est bien fait de la part de, de Game workshop Et on bascule sur les Death Guard, euh, sur la Death Guard, qui elle va subir une, une, une baisse globale en points. Voilà. Mais euh, qui euh, semble peut-être pas suffisante pour que ce codex euh, redevienne vraiment euh, une entité à part qu'on puisse, euh, qu puisse revoir sur l'étape de jeu. Exactement. En fait, malheureusement, la DevGuard a subi que des baisses, mais pas assez, je pense. Très franchement, ils ont donc, grosso modo, moi je m'attendais à voir vraiment des grosses baisses, notamment sur leur Terminator, sur Mortarion par exemple, euh, sur ce genre d'unité. Ils ont, et En fait, finalement, ils ont subi euh, des baisses sur des personnages, euh, par exemple le place placecaster, leur sorcier, etc., mais comme tous les autres. Donc ça, c'est plutôt cool, puisque on, on prend, hein, ouais. c'est des, des unités qu'on joue parce que ça fait partie des, des ossatures des armées chaos. Mais par contre, sur leurs unités phares, euh, ils ont pas forcément eu de... ou leurs unités spécifiques, ils n'ont pas forcément eu de baisse. Alors on va quand même noter la baisse sur le poxwalker qui passe de 6 à 5 points, et la baisse sur Tifus. donc du coup les deux vont ensemble, donc ça peut potentiellement amené à rejouer des hors d'actifus, mais très franchement, j'y crois pas en format compétitif. Ouais. Par contre, ça fait des teneurs d'objectifs sans peur pour moins cher. Donc, maintenant qu'ils sont qu'un point plus cher que les cultistes et qu'ils sont sans peur et qu'ils ont un philopein, ils, ils redeviennent peut-être un peu plus compétitifs par rapport aux euh, au, au cultistes ouais. pour de la taxe. Mais voilà, c'est comme ça que je les vois. On va aussi parler peut-être de la... de... de... de, de la baisse en coup en point des Mifitiques qui, eux, avaient déjà un peu baissé, il me semble, au, au, au précédent Chapter à Le ah, c'est le petit châssis là. La... C'est la petite coccinelle ouais. en fait. La petite coccinelle. La, euh, la petite coccinelle. Ils vachement bien le vivre, les joueurs des Swords, <rire> de leur petite, petite, petite coccinelle. Ouais, ouais. là, ça va. Et du coup, ils ont quand même perdu 15 points par, euh, par figurine. Ouais. Euh, et comme en gros, tu les joues généralement par 3 parce qu'ils ont un bonus quand ils sont, ils sont par 3, euh, bah, ça fait 45 points sur l'unité. Ouais. C'est plutôt sympathique, mais ce n'est pas pour ça qu'on va en voir 9 dans, ouais. enfin, dans, dans chaque tournoi ETC. 3x3, euh, petite 3 3, euh, Mifitique. Ce n'est pas pour ça qu'on les verra. Donc globalement, euh, le DevGuard, un peu déçu. Ouais. Parce que euh, pas quelque chose de vraiment impactant. Des, des, des, des, des, des up euh, sympathiques, mais sans plus. Il faut savoir que euh, ce qu'on voyait essentiellement en termes de méta. Euh, les, euh, les Plague Burst Crawlers Les Plague Burst crawler n'ont pas bougé, eux, eux, pas bougé. Euh, Qui est une bonne et, unité Qui trouve. est une bonne idée car très résistante ouais, ouais. euh, Ça peut prendre des objets ça peut comboter un peu Avec le Codex Démon aussi, puisqu'ils ont le mot clé Démon, mm. euh, donc ouais c'est une bonne unité Clairement, mais euh, à, à côté de ça, il euh, y a les Plague Marines Les Plague oui. Marines, mine de rien, ça reste quand même bien Mais finalement ils n'ont pas été Plus impactés que ça, et potentiellement On va avoir d'autres unités qui sont un peu meilleures chez le SMC Par exemple, euh, donc, euh, et plus facile à, à faire tourner que l'Unité ouais. de plein de marine se protéger. Ok, donc voilà pour pour le Death Guard, Donc pas c'est pas la révolution pour cette faction. Euh, c'est une faction qui a quand même une, une du cœur, je veux dire qui a un charisme. C'est une faction qui a un charisme. Ouais. C'est vrai qu'on aimerait aussi. les voir un petit peu plus sur les tables, euh, au, du moins au moins sur le dans l'aspect compétitif d'un jeu bah, compétitif. C'est une des armées d'entrée de jeu en fait puisque c'était la boîte de base. Oui, c'est clair, euh, c'est clair. Franchement, c'était une des enfin, ils sont des figurines magnifiques il euh, faut le dire, y ouais. a euh, plein de persos euh, spéciaux ou d'élite qui, euh, enfin, qui sont vraiment jolis, en fait. ouais, ouais, on, en, on aimerait bien en plus en voir. Bon, mais bah, c'est pas pour de suite, de suite. Ce ne sera pas pour de suite, je pense. Mais euh, du coup, sans transition chaos, euh, <rire> on passe sur bah, le codex démon. Euh, et, euh, le vrai et là, chaos. Le vrai <rire> chaos, l'essence le, le, même <rire> du chaotique. C'est de là de tout est parti, c'est on, part on part de là. Euh, du coup, bah, le chaos, euh, les démons, euh, qu'est-ce qu qui se passe alors les démons, pareil, il y a une baisse généralisée. Alors, il y a quelques up de points, on va en parler. Mais euh, sinon, euh, au niveau de la baisse, euh, une grosse baisse sur les persos. Donc euh, tous les QG. Euh, donc on peut parler de Belacor, ouais. Belacor qui a perdu 40 points. C'est Bellacor... ah, un nouveau prince démon qui a repris des baisses en points. Donc euh, il je pense qu'il le méritait de, de perdre des points parce que 240 points c'était un peu cher 200 points je pense qu'on va en revoir puisque la spécificité de Bellacor c'est d'avoir accès au sort Warp Time et euh, alors Warp Time ça sert pas grand chose sur, euh, avec lui puisque en gros personne n'en bénéficie dans son armée si vous jouez pur démon euh, par contre il y a Defex, le sort Defex qui est un des sorts les plus forts du jeu je pense euh, en tout cas game breaker sur certaines armées ouais. hein, il y en a d'autres on s'en fout mais par exemple contre le démon en match mirror euh, bah, le Defex ça fait la différence euh, mais bah, là il a pris moins 40 points donc là on peut le revoir euh, en plus, qui fait la reroll des 1 sur tous les démons, donc en pur démon, il a, il a potentiellement sa place. Euh, ensuite, il y a les, tous les démons majeurs qui ont pris des encore des baisses en points, donc ils avaient déjà pris des baisses en points sur le dernier chapitre à proof. ils en reprennent encore une fois ici. Euh, donc il y a le Bloodthirster, le Great Uncle, euh, le... Skarbon, le... Skarbon. Lord, Lord of oui Le Scarbent aussi, ouais. voilà, il a repris je crois moins 30 points, donc c'est entre moins 20 et moins 40 en fonction des, des, des gros démons. Donc euh, à voir si on en voit revenir, moi quand j'avais vu la première baisse des Bloodthirsters euh, par exemple, parce que je pense à eux euh, en premier, euh, au dernier chia She je me suis dit il y a peut-être un coup à jouer. Et puis finalement je les ai testés, non. Là maintenant, est-ce qu'il euh, y a un coup à jouer parce qu'ils ont repris des coups, en des, des, des baisses en points Je ne sais pas. Le gros problème que j'ai trouvé quand je les ai joués, c'est qu'il manquait cruellement en fait, d'options de, de jeu. Tu vois, typiquement, on parlait des ouais. tout à l'heure qu'on avait beaucoup. Les E, ils en ont un peu, enfin c'est trop un peu monotone, on peut les cibler, ils sont un peu baladés, euh, voilà, c'est un peu, c'est un peu, un peu chiant. Euh, notamment tu vois un, un, grand, un grand, immonde, tu lui mets un cordon, il peut pas passer, tu vois, c'est ce genre de choses quoi. On sait pas le problème sur les bloodforsers, mais les bloodforsers, ils sont moins résistants, ouais, ils sont ouais. ciblés trop vite et ils, ça, ils servent à rien. Ouais. Donc voilà, c'est, c'est un peu dur euh, pour ces unités-là. À voir si on arrive à, à, à sortir des armées qui, qui peuvent, peuvent nous sortir ce genre de, de figurines, ce serait pas mal, j'avoue, j'aimerais bien en, en voir. Mais pour l'instant, j'ai trop peu de rétexte pour voir si ça avoir un réel impact. Euh, de ce que j'ai vu de, de l'année dernière, je pense pas. avoir voir. Euh, le Lord of Change aussi, qui a repris un, une baisse en points, lui, potentiellement, on pourrait en voir en un exemplaire, parce que, mine de rien, c'est un bon Seeker. Il peut devenir très résistant quand on lui met la robe de l'impossible, qu'il passe en 3 plus 1 vue. Ouais. Donc, en petit électron libre, pour pas trop cher, c'est à dire genre 200, 220 points de 200 entre 200 et 250 points. Je sais plus exactement avec l'équipement. Voilà, il peut devenir un peu une épine dans le pied. En tout cas, je pense que c'est une bonne entrée sur un démon pur euh, en chaos soupe. Il va devenir un peu il, il rentre en compétition, peut-être avec trop d'unités, d'accord. Mais euh, voilà, c'est une bonne unité. Après, on a eu des petits nerfs. Euh, on va parler de l'hérald de la neige qui a repris moins 10 points. Bon, bah, c'était une taxe pas chère pour euh, pour faire un, un bataillon. Bah, c'est encore meilleur. Euh, le change caster lui a augmenté. Donc, ça, moi personnellement, ça m'a fait parce que oui. j'aime bien jouer des erreurs ouais, ouais, et Le change caster est un peu obligatoire, mais c'est vrai qu'avant il était pris en, en, en taxe déjà de QG et surtout pour un Gaze of Fate. Le Gaze of Fate qui est le sort qui vous permet de reroll un dé pendant, voilà. pendant votre tour, qui est très fort. Et du coup, on ne le prenait que pour ça. Et c'est vrai que c'était une taxe qu'on acceptait de payer. Voilà, ben je pense qu'à 78 points, donc il est passé de 65 à 78, euh, je pense qu'on va, va, va continuer à le prendre, notamment ouais. si on joue des erreurs. Ouais. Euh, bah du coup, en parlant des horreurs sans transition, on va parler des <rire> démons mineurs. Euh, les démons mineurs, euh, bah, mineurs euh, qu'est-ce qu'on peut dire bah, Le gros nerf, c'est le plague Bearer. Donc, le plague Bearer ouais. qui est passé de 7 à 8 points, donc il a pris un point dans les dents, euh, c'était le plague c'est ce qu'on voyait le plus. On voyait quasiment pas que ça, parce qu'il y avait d'autres démons mineurs ouais. qui étaient ouais. joués. On va citer les Sanguinaires à 7 points qui n'ont pas bougé, donc ils resteront joués. Ouais. Les horreurs à 7 points qui étaient joués pas non plus de, de, ouais, ouais. de beaucoup, mais qui, qui, était, qui apparaissait, on continuera à les jouer. Euh, le Plague Bearer, lui, bah, il prend un point de plus, donc c'était peut-être mérité, parce qu'on voyait quasiment que ça. On voyait même des armées où il y avait 150 Plague Bearer. Ouais. Voilà. Euh... Et moi, je trouve, je rebondis là-dessus, en plus, je dirais que le Plague Bearer, c'est peut-être une, une des seules unités globalement dans le jeu euh, qu'on a vu euh, traverser la méta. Ce, ce, ouais. Le Plague Mirror se joue depuis les débuts de la, euh, depuis ouais. les débuts de la V8 et se joue il, encore là, il y a quelques mois. Il était juste surclassé en fait avant ouais. par la Brimstone, ouais. qui, était à, qui avait la 4 plus 1 vue. Donc là, la Brimstone Index était trop forte. Euh, là, ils ont... Depuis le Codex démon, ouais, ouais. clairement, c'est c'est vraiment la base en fait. Ouais. C'est un peu comme les ika tu vois, où tu vas te dire euh, est-ce que mon armée peut passer un IK bah, En fait, euh, quand tu joues en compétitif, tu peux dire est-ce que je peux passer un Plaguebearer ouais, C'était un peu euh, c'est un... un espèce de bulle de référence. Voilà, c'est ça. En équipe ouais. surtout, en, en, notamment parce que en team, enfin en solo on en voit un peu moins, mais par contre en équipe on en a tout le temps. Ouais. C'est c'est vraiment une des références. Euh, donc moi le Plague Bearer, à, a... moi, moi personnellement je ne suis pas trop fan des Plague Bearer, j'aime pas ouais. trop jouer, ça je trouve ça un peu lent etc, par contre stratégiquement c'est quand même intéressant, ils peuvent avoir de la protection mine de rien parce que tu peux les mettre en faible avec euh, le... leur, leur arbre, leur arbre ouais. euh, qui leur permet d'advance et charger, euh... bah, ils peuvent aller mine de rien assez vite euh, sur ouais. la table donc ça peut crapahuter assez vite. Euh... Donc, je pense plus qu'on voit des full plagues, parce que mine de rien, euh, bah, 150 plagues, tu as pris plus de 150 points sur ta liste. Ouais. Donc, je pense plus que ça tienne, sachant que c'était des bonnes armées, mais c'était pas les armées top méta. A euh, voir si on ne peut pas voir des combos euh, démon, TS encore, puisque c'était des armées qui se jouaient déjà. Oui. Mais peut-être avec moins de plagues et plus de TS, notamment bah, en ajoutant des Terminator, etc. Pourquoi pas C'est une C'est ce, une piste, c'est ce genre de, ouais. de choses à laquelle j'ai pensé. Euh, donc, il y a des choses à faire. Oui, carrément. A voir. Euh, ensuite, sur les autres démons, il euh, n'y a pas eu de baisse vraiment significative. On va peut-être parler des incendiaires. Alors les deux types d'incendiaires, d'ailleurs les exaltés, qui ont, pris, qui ont pris une baisse en points. Donc les exaltés, c'est ceux qui ont les espèces de canons laser, ouais. en petits personnages, un peu électron etc. C'est sympathique. C'est un peu moins bon que des sorciers, puisque les sorciers, eux, ils font de la mortale directement. Et euh, ouais. voilà, ils ne ont, se ils ont, ouais. bah, ils, ils perdent pas le temps, quoi. Mais eux, ils ont un, un mode un peu en mode lance-flamme, donc ça peut gêner les avions, etc. Et on va parler des autres incendiaires, qui sont les petits, qui ont pris moins 5 points, qui pouvaient être joués notamment pour contrer des avions. Alors euh, parce que bah, les, ils ont des pistolets lance-flamme, donc tu peux les mettre en fep et Ils ont tous pas. Avec leur pistolet lance flammes enfin, Donc, du coup, ils peuvent tirer de, de, il ça, depuis la tête. Ouais, ouais. Et ensuite, ils sont force 5, et tu peux leur mettre un plus 1 pour blesser. Ouais. Donc, potentiellement, tu peux blesser les avions à 4. Donc, sachant que tu touches auto, taper à moins 1, et tu peux le blesser à 4, bah, c'était un petit combo anti-avion euh, qu'on pourra peut-être revoir en mode, en mode tech ouais, ouais, carrément. pour, pour, pour venir combattre. Interesting. Voilà. Euh, globalement, c'est à peu près les. Je pense qu'il va chambouler la méta chaotique, euh, le démon reste bon, mine de rien, même avec ouais. ces nerfs là, il a en plus des entrées en plus à explorer, à, à tester, notamment on parlait du Lord of Change, euh, on parle, euh, bah, le prince démon de corne qui lui restera en fait, mine de rien, donc ça restera un bon bataillon pour pas cher, notamment grâce au brimstone et aux, aux troupes pas chères, il a accès à des stratagèmes intéressants, euh, donc voilà, moi je pense que qu'on ouais. en verra toujours, toujours en soupe, il restera toujours meilleur en soupe qu'en solo, ouais. Parce que mine de rien, le solo, bah, c'était Scarbrand, des, des, des plague Bearers et des Sanguinaires. C'était voilà c'était pas non plus l'armée du siècle à jouer, ouais, ouais, c clair. mais, mais c'était une bonne armée. Celle-là, je suis pas sûr qu'on la revoie, on le reverra plutôt en soupe. Ok ok et eh ben on a fait le point sur euh, les démons du chaos avant de passer au smc on fait juste un petit point sur euh, les chaos knights donc les, les, les, les chevaliers renégats euh, pour dire que globalement rien ne se passe côté, euh, sur non. ce côté de codex il y a une petite baisse en points sur les war dogs euh, ouais. mais, euh, mais ça change pas la phase du globe globalement ce qu'on peut dire si on peut faire un point méta il faut quand même dire que euh, globalement dans la méta les Zika et les rk ils prennent il euh, y a pas mal de codex qui les gèrent de plus en ouais, plus euh, facilement en fait surtout c'est que en plus de ça c'est que tu te dit maintenant t'as IK et RK potentiel donc du coup les gens s'équipent aussi ouais. à, euh, taper du gros. à taper du gros en ouais. fait donc forcément bah, le IK et l'RK ils il peinent un peu plus ouais. euh, dans la méta et euh, bah, sans réduction significative en coup en point bah, finalement euh, je suis pas sûr non. on en verra toujours en allié je ouais, pense carrément. parce que mine de rien RK derrière du démon ça peut faire le taf ça peut offrir des solutions mais, euh, mais c'est pas non plus la meilleure armée du moment Yes Donc sans transition On passe sur euh, le dernier step de cette vidéo C'est euh, peut-être eux Les grands gagnants du chapter Approve 2019 Je pense que Oh non il y en a d'autres le, le grand gagnant du chaos pour Le sûr, grand gagnant du chaos pour sûr Et un des plus grands gagnants ouais, du Parce qu'en plus on va dire que eux euh, ils, ils ont déjà fait leur, leur connexion avec psychico waking Donc ils ont déjà tout ce qu'il faut Quant à le bouquin Ça a été refait normalement Alors attends Hop, Hop C'est Allez ce sont bien évidemment les Space Marines du Chaos, euh, donc bah, nos, nos amis, les, les Space Marines, mais euh, pas, pas super gentils de base quoi. Bah oui, mais très clairement, comme tu l'as dit, le, le Psychic Awakening qui est là et qui leur a déjà fait du bien, ouais. alors combiné avec le, le Chapter Approved, et bah, on a une armée qui, bah, qui était peut-être une des plus faibles, mine de rien, et qui devient en fait une, la plus forte du Chaos. Euh, la plus forte pour euh, plein de raisons, bah, on va commencer euh, directement par euh, ce que je disais tout à l'heure, une baisse en points sur quasiment toutes les entrées, notamment des entrées euh, qu'on utilise beaucoup, ce qui, on, va, on va parler des sorciers par exemple, ouais. les sorciers qui baissent en points, qui passent de 98 à 88 points euh, quand ils sont à pied, euh, ça c'est pour tous les codex, donc c'est plutôt bien puisque des sorciers on en prenait tout le temps, parce que les sorts, en fait, le chaos est fort grâce à ses combos, notamment grâce à ses stratagèmes et ses sorts, notamment ouais. ses sorts. Euh, donc, euh, tous ne font pas, ex... font, ex... font... Ah, je suis niqué. Euh, tous ont subi cette, cette baisse en points. Et euh, on, peut on peut revenir très rapidement sur le Tazonson, puisque, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais lui, l'avait, aussi, cette baisse en points. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir reprendre du euh, spam de Psycheur de base, Tazonson, pour spammer la mortelle. Ouais. Notamment, c'est une option. Euh, en SMC, pour revenir à eux, euh, on n'a pas eu de changement sur le Lord Discordant. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui demandaient, euh, enfin, qui pensent que le Lord Discordant doit se faire nerf. Personnellement, j'ai un avis plutôt opposé. Je pense que le Lord Discordant à 160 points, c'est une bonne entrée, voire même une très bonne entrée à petit format, peut-être trop fort à hein, petit format, mais en tout cas à grand format enfin le format que c'est une très bonne entrée mais qui marche sur des combos ce qui est trop fort, c'est le flow et sauce c'est le combo de pouvoir spam, en fait, de générer beaucoup plus d'attaques mmh. que tu en as sur ton profil de base c'est ça qui est débile, notamment combiné avec un stratagème qui te permet de relancer pour toucher, relancer pour blesser, c'est ça qui est débile le reste, on a accès à plein de petites reliques sympas, plein de très de seigneurs de guerre sympa, mais qui ne sont pas game breakers à mon sens. Donc voilà, c'était une petite apparition de Lord Discordant. Même, moi, je quand même mis 10 points dans les dents au Lord on aurait Lord lui On aurait pu lui mettre 10 points dans les dents, mais on aurait quand même ouais. continué en voir en flou et bien sûr. Euh, mine de rien, le Lord Discordant, c'est une unité qui est... Euh... Qui, est, qui a des contraintes, c'est un véhicule, on est sur des tables de plus en plus chargées ouais. euh, quand on joue en compétitif, euh, un petit, euh, une ligne de 10 cultistes en fait, vous empêche de passer, par exemple, 10 mm -hmm. cultistes, ça peut être 10 gars un peu mais n'importe quoi, vous empêche de passer, il faut pouvoir les éliminer avant de pouvoir charger ce qu'il y a derrière, donc c'est plutôt contraignant à jouer. Euh, je ne dis pas que c'est nul, hein. je dis que c'est contraignant, oh, ouais. mais, euh, mais voilà, c'est... C'est une unité qui, je pense, vaut 660 points. Parce que, mais de rien, qu'après, quand tu fais tes combos, etc., il faut mettre tout ton package psy, tout ton package de ouais, CP de de de de de de derrière, ouais. ça bouffe des ressources. Bon, voilà, c'est mon, mon petit avis sur le Lord ouais, Discordant. Ouais, okay, que ouais. je il n'a pas bougé, de tout le monde façon, ne le partage donc, pas ouais. forcément. Euh, on ne revient pas sur le, le Prince Démon, qui lui bah, a, a baissé en coup en point. Donc là, ouais. il, pareil, bah, il rentre peut-être un peu plus en compétition avec le Lord Discordant, puisque plus facile, puisque lui, il vole, il n'est ouais. pas ciblable, etc. Euh, on va parler très rapidement aussi du Dark Apostle, ouais. qui euh, pour moi est une entrée très correcte. À 100 points, était peut-être pas assez trop, trop cher trop pour ce que ça ouais. faisait. Euh, mais par contre, maintenant, à 72 points, euh, ça, ça devient. En un... cause. Ça, ça cause. Ouais. Euh, ça, ça cause pas mal. Donc, une, bo une bonne entrée, je pense, qu on en verra un peu plus. Euh, pas forcément spamé ou quoi que ce soit, mais on en reverra. Euh, on va s'arrêter là pour les QG. Ouais. On va. On va juste passer sur un dernier QG qui va être euh, donc dans les personnages spéciaux. Donc les personnages spéciaux, il y a eu quelques baisses en, en points, mais je pense que la plus impactante ça va être celle d'Abaddon, ouais. puisque Abaddon, il est passé de 240 points à 210 points. Et ça, ça va faire la transition avec notre entrée suivante, c'est le Chaos cultiste Je vous avais dit que je reviendrais sur le Chaos Cultist. Bah, on va revenir maintenant, puisque le Chaos cultiste est souvent associé bah, à Abaddon, puisque Abaddon rend sans peur les Chaos cultistes Ce qui permet de faire des hordes donc en les prenant par 30, euh, puisque maintenant dans le codex SMC c'est seulement par 30 ou par 40 toujours dans le codex Death Guard et Thousand Sons pour pouvoir faire des Hordes sans peur de cultistes et se jeter sur les objectifs ouais. c'était une liste d'armées que je jouais il y a un an euh, qui était très forte à l'époque dans la méta euh, parce que on avait des cultes notre gens avait un, beaucoup de, de monde donc euh, une armée de hordes euh, on a monté à 240 cultistes très facilement qui étaient sans peur et qui en plus faisaient des dégâts puisque avec les combos euh, SMC classiques hein, prescience, euh, euh, vétéran de la longueur plus un, donc, qui nous donne plus un pour blesser et eh ben on avait des unités qui coûtaient pas cher et qui pouvaient potentiellement faire pas mal de dégâts dans de bonnes configurations. Ouais. Ça, je pense qu'ils ont fait un des nerfs les plus intelligents l'année dernière au chapter approve ils ont mis un point c'était pas forcément le meilleur nerf. Le bon nerf qu'ils ont fait derrière, c'était de les passer à 30. Ce qui veut dire que maintenant, tes combos, pour pouvoir récupérer tes Zora, en fait, ton combo, bah, tu as perdu 25% de, de, ouais. de dégâts, en fait. Puisqu'en gros, tu es passé de 40 à 30. Ouais. Donc, euh, les bonhommes qui bénéficient de tous tes buffs, et bah, ils sont moins nombreux. Donc ça, c'est plutôt bon. Je vais même dire... Moi, c'est plus, j'estime même plus à plutôt 33%, parce que généralement, en fait, comme tu as besoin de, de récupérer tous tes cordons, en fait, tous tes, tous tes bonus, en des, fait. tes auras, tu vas faire aura, des cordons pour... forcément ça. des cordons, et ouais. j'estime généralement ça à une dizaine de cultistes. Ouais. Donc forcément, en fait, avant, tu avais 30 cultistes qui pouvaient tirer, maintenant, tu n'en auras plus que 20 ouais, qui okay. pourront tirer dedans. Donc ouais. c'est ça, c'est pour ça que j'estime ça à peu près... Donc je pense que c'est à 4 points maintenant, on, on se repose la question. À 5 points, c'était enterré définitivement. À 4 points, pourquoi pas Sachant qu'en plus, si on veut vraiment partir en mode vraiment horde-horde, sans faire de dégâts, et, bah, et pour s'affranchir un peu des, de, de ces cordons, parce que plus vos unités sont petites, plus c'est chiant de récupérer ses auras, et notamment l'aura de peur qui est quand même de 12 pouces sur Abaddon, ce qui fait plaisir, ouais. et bah ouais, euh, on peut aussi aller chercher dans de la Dev Guard ou du Thousand Sun en allié, Puisque du coup, on fera moins de dégâts, puisqu'on n'a plus accès au stratagème de tirer deux fois, euh, euh, la full reroll d'Abaddon, etc., qui est quand même très très forte. Euh, par contre, on aura des unités de 40 sans peur. Donc potentiellement, on pourrait aussi imaginer ça euh, comme armée. Donc le cultiste, il va pas revenir aussi fort qu'avant. Notamment parce qu'on est dans une méta qui, quand même, tire fort oui. et qui, qui sature très bien, le Marines, qui sature très très très très bien, euh, de rien. Salaud de il... Marines. Voilà, c'est ça. Et euh, notamment parce qu'avant, euh, en SMC, on l'a dit tout à l'heure, il n'y avait pas forcément d'entrée qui était très forte. Maintenant, en SMC, on a d'autres entrées qui sont ouais. intéressantes, donc on ne va <coughs> peut-être pas forcément les revoir venir en, en masse. Par contre, euh, euh, ça, ouais. ça, reste, ça reste une entrée intéressante et une option très intéressante pour le chaos. On parle très rapidement du chaos, du chaos Space Marines, sur le chaos Space Marines qui a lui aussi perdu deux points. Ouais. Euh, je vais m'arrêter là. Ouais. Voilà, <rire> voilà c'est malheureusement le plus, plaisir, est, est, est mais bon, meilleur ouais. que lui ouais. en taxes troupes pas chères. On pourrait essayer des bandes de vin en Black Legion, etc. J'y crois pas trop. Ouais. Euh, ensuite, eh ben, je vais vous proposer de passer aux élites. Donc les élites, je vais en choisir deux. Euh, je vais choisir le Noise Marines qui potentiellement pourrait venir impacter la méta grâce au Chapter Approved. Euh, pas au Chapter oh, Approved, bah, c'est Psychic, Psychic Awakening. Awakening ouais. euh, parce qu'il a accès à des stratagèmes en Emperor Children qui sont très forts, qui le rendent vraiment d'une violence inouïe en termes de dégâts. Même si vous n'avez pas de PA, en fait, avec plus 1 en force et plus un en euh, enfin c'est juste débile, très ouais. franchement. Euh, vous passez beaucoup de paliers en fait, et euh, juste à la saturation, euh, au bout d'un moment, votre adversaire fait D1 ou D2 et puis vous, il meurt. Euh, mais je pense pas que ce soit là où on les verra le plus, on pourrait plus les voir en Alpha Légion pour les protéger parce que le problème c'est qu'ils euh, tirent très fort mais c'est très facile de les dégager en fait parce que ouais. ça reste 20, 20 gars en du 4, 3 plus d'armure, ça se dégage assez vite. Par contre euh, en Alpha Légion on peut les protéger, alors ils tireront beaucoup moins, ils vont tirer vraiment moins fort, par contre ils apportent une certaine situation assez agréable. Et euh, avec le stratagème Alpha Légion, euh, donc, euh, pour rappel, le stratagème Alpha Légion, ça permet de euh, rendre inciblable votre unité si vous n'êtes pas la plus proche, visible. Donc, euh, donc voilà. Et ensuite, on va avoir les possédés, qui vont revenir, qui ont aussi perdu deux points, qui ont pris des buffs aussi en Psychic Awakening. Donc on pourrait voir plusieurs options, soit on pourrait les mettre par pack de 10 dans des Rhinos, en les projetant et en utilisant des stratagèmes bear ou autre. Euh, ou, pas euh, ou, bah, en fait les, les, comme les Noise Marines, en mode inciblable, j'avance dans la table avec quelque chose qui me protège. Ouais. On peut imaginer euh, du rhino, euh, on peut imaginer euh, n'importe quoi ouais, qui là, est résistant va. en chaos fait, en Il y a, y, a, y a le choix. On parlait tout à l'heure des plaques Burst Scrollers. Et d'avoir une unité de possédé qui, elle, va se buffer en fait, avec du psy et rentrer dedans en faisant des, des combos, donc qui bénéficient de, de pas mal de bonus, des bonus SMC et Démons, donc du coup avec les deux mots-clés ça te permet de faire des combos, euh, donc les combos classiques du SMC ainsi que certains combos Démons, ouais. t'as juste pas accès au stratagème du Chaos Démons, puisque euh, tu n'as pas le mot-clé de faction, euh, Voilà c'était à peu près tout sur l'élite, on peut très rapidement parler des terminators puisque... Avec euh, les. En World Eater, vous pouvez les passer en, en mode euh, Berserker. Et donc, ils peuvent aussi se réactiver deux fois. Euh, à la, euh, comme ils peuvent taper deux fois. Ouais, okay. Donc, euh, pourquoi pas On peut voir des unités. On peut, donc, les deux combinés font qu'on pourra peut-être en revoir. Euh, on va passer très rapidement sur, sur euh, les véhicules du chaos. Donc le Chaos rhino qui a pris moins 5 points, on prend, c'est gratos. Les Land Raider, Predator, etc. qui ont aussi perdu des points. Ouais. Mais je pense qu'en V8, malheureusement, c'est des véhicules qui ont des problèmes en fait, de design, dans le sens où ils sont trop facilement locables, ouais. ils veulent peut-être un peu trop cher pour ce qu'ils font, etc. Donc ce n'est pas pour ça qu'on va, va les voir débouler sur l'étape de jeu. Par contre, euh, ça fait toujours plaisir de... Euh, de, de, de prendre, bah, si vous en jouez, d'avoir cette petite réduction. Ah oui, clairement. Par contre, on va parler directement bah, des Obliterator, puisque les Obliterator, ils vont quand même énormément gagner grâce au Chapter Approved ouais. en perdant 20 points par figurine. sur 60 points le pack, quoi. C'est 60 organisé. points sur le pack. Ah ouais. Et notamment, ils ont, été re, ils ont été buffés également par Psychic awakening. Ouais. En fait, c'est vraiment le combo des deux qui fait que euh, ce genre d'unité, perdant points plus, prennent un bonus derrière, bah voilà, on va les revoir. Ouais. forcément. Donc, euh, les obliterators je pense que... Alors, c'est une unité que j'ai très, très souvent euh, eu de débat là-dessus. Moi, je les aime pas trop parce qu'ils sont un peu trop aléatoires, etc. Mais mine de rien, il y a des, il y a des stratagèmes, il y a des, des, des combos, il y a des CP, on parlait de Gaze of Fate pour reroll, etc., euh, qui les rendent un peu plus fiables. Et euh, c'est pour ça que, et notamment avec toute la panoplie de stratagèmes qui sont derrière, ils ont repris un peu de des, des Steam à mes yeux, donc euh, bah, il faut savoir que je vais les jouer prochainement. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà. voilà mais ils sont, ouais, carrément, moi, je, ils, sont assez, ils sont quand même ils assez. Sont, de, ils sont plutôt pas mal. Le, le seul, peut-être, point négatif de cette unité, c'est sa portée de 24 pas. C'est la portée et de 24 pas. tu t'as de quoi compenser. Justement, euh, ouais. justement, ils ont, ils t'as ont, ils ont, des armes maintenant ouais. pour compenser, donc c'est plutôt... Après, tu je dire tu peux les planquer, les planquer Tu faire, peux euh, les planquer, ouais. tu peux les redéployer, ouais. tu, peux, euh, tu peux les faire, faire faibles, enfin, bref, ils ont, ils ont, ils a, ont a, vraiment a, pris plein de choses, et en fait, justement, c'est Psychic Waking qui va corriger beaucoup de leur défauts. C'est pour ça que je les, je les retrouve intéressants. Et je les trouvais trop chers, mais euh, Chapter ouais, forcément, ça mérite de tester. Ouais. Euh, les Avoc, on va pas en parler parce qu'ils n'ont pas perdu en point, mais Psychic Awakening les a rendus aussi très très forts. Ouais. Donc, on en reverra des Avoc, mais pas, pour, pas grâce au Chapter approve, ce ça sera grâce au Psychic Awakening. Ensuite, on va parler très très rapidement du Eldrake parce que c'est une figurine de mes figurines préférées du oui. chaos, il faut le savoir. Ouais, ouais. J'ai si joué au tout début m'en je rappelle. j'en ai joué au tout début j'en genre... ai bloqué des rhino avec tes bouteilles. Voilà, je m'amusais à bloquer des rhino. Ah, euh, je euh, rappelle. Et, euh, et du coup, euh, j'en ai, ai plein <rire> <En> plus, <rire> mais, mais malheureusement, euh, je ne les joue plus. Euh, maintenant, ils ont quand même perdu des coups en points, parce que c'est leur équipement qui a perdu un coup en points, donc le flammeur a perdu 10 points, leur griffe qui coûtait 17 points a perdu 0, donc 27 points de réduction. Pourquoi pas, on envoyait un petit peu pour faire des combos. Alors, il y a un, un combos que j'aime bien, c'est euh, un... Alors, je ne me rappelle plus de la Légion, c'est la Légion euh, Renégate. Euh, et euh, le stratagème, ça permet de... Une, quand vous avez une figurine de, la Légion, de cette Légion Renégate, qui est à côté d'un élément de décor, et en gros, toutes les figurines ennemies à trois pas de cet élément de décor vont prendre moins un pour être touchées. Donc notamment sur un bastion tôt qui se déploie sur une ruine, bah, hop, tu vas lui dire ouais. moins un pour toucher. Euh, sur le test Marines aussi, généralement qui se déploie en bulle, c'est plutôt simple. un petit trick, c'est sympa. On pourra pouvoir potentiellement en voir. Et notamment un petit format, le Eldrake euh, peut, peut briller pour aller bloquer euh, des unités de, de tir euh, de façon assez emmerdante grâce à sa très grande mobilité. Ouais, Donc voilà. C'est bon à prendre. C'est bon à prendre. Et on va terminer sur le SMC avec euh, peut-être le, le craquage. Le craquage. <rire> le craquage de Game Workshop qui est sur le Lord of Skull. Moi, je pense qu'il y, y avait du stock. Il y avait du stock de Lord of Skull, les ah gars. Ouais, il y avait du stock. Et là, ils ont écoulé. Alors, je ne sais pas si ils ouais, ont, ils pas, ont ouais. déjà écoulé, ouais, mais en tout cas, ils vont en écouler, c'est sûr. Puisque Lord of Skull, en fait, a perdu quasiment 150 points. Alors sur la version, donc la version avec le canon Icor donc qui est le, le canon à 48 pas et la grosse gatling, c'est une... ouais. euh, ouais, quasiment 150 points euh, de, de réduction. Euh, donc sur une machine qui n'était pas du tout jouée, mais mine de rien c'est un énorme euh, ton une... en fait, ça tire déjà de base très fort. 20, et notre... 28 PV en du 8. En du 8. Euh, 5 1, plus 1 vue, 5 plus 1 vue. Au corps à corps également. Au corps à corps. Ouais, encore, ça, ça, ça fait la, diff, ça fait carrément. la différence. Ah ouais. Qui est buffable euh, grâce au Psy. Donc, notamment, ouais. vous pouvez le passer en 4 plus 1 vue ouais. En AOE grâce au Master of Possession. Vous pouvez donner plus un pour toucher grâce à un sorcier. Vous pouvez le warp time. Donc, en gros, et en plus de ça, il a les bonus des démons. Et c'est ça qui va être important. C'est que grâce à ces deux mots-clés, il va avoir les mots-clés du SMC. Donc, potentiellement, tout ce qu'on vient de se dire. Mais accès aussi en Iron Warrior à un trait de serre de guerre qui lui permet sur du 6 de faire deux touches au lieu d'une. Donc quand vous avez une Gatling qui tire 10 fois, 12 fois, et ben en fait finalement en stade c'est déjà 14, ouais, euh, potentiellement 14 shots. Sachant que vous avez un stratagème qui est le même que le Lord Discordant de full reroll des touches, full roll des blesses, généralement, vous allez générer ces 14 touches. Ouais. Et quand vous commencez à faire beaucoup de 6, ça dérape très vite. <rire> et vous avez également un autre, un autre, une autre chose qui est le, euh, le, la Crimson Crown dont on parlait tout à l'heure. Donc comme c'est des corneux, ils ont accès à cette Crimson Crown. Vous mettez ça sur un petit personnage démon. Et la Crimson Crown dit que sur des 6 pour blesser, vous allez générer une nouvelle attaque. Donc vous allez retirer avec votre arme qui potentiellement pourra faire double shot si vous faites un 6 et en fait avec ce combo là et avec le fait de pouvoir full reroll des touches, full reroll des blesses et ben en fait vous allez très très rapidement à monter en stat à 18 quasiment blessures 18 blessures sur une dame qui tire 12 fois ouais. et pour avoir testé un petit peu vous pouvez très rapidement monter à 23-24 blessures ouais, ouais. quand vous commencez à craquer un peu les 6 C'est 23-24 blessures les gars tu lui dis ah t'avais 12 tirs, bah ouais, voilà, voilà. t'as le double <rire> euh, donc ça devient très très vite débile ouais. Euh, sachant que ça se soigne aussi Puisque oui. euh, ça soigne très bien Ça soigne de 1 de base Master of Possession il a un sort qui s'appelle Sacrifice Qui permet de le healer de 3 Donc en fait pourquoi vous le healer de 3 Bah en fait vous tapez sur le Lord of Skull à côté C'est une machine démon vous, le, vous transférez la blessure à celle qui est à l'autre Donc euh, ça, ça heal de 3 Plus le Stratelman Iron Warrior Qui heal de 3 pas aussi Donc 7 pas Et en plus de ça c'est que cette machine là Quand vous êtes à 1 PV Elle tire toujours aussi fort voilà. Donc, en gros, si vous les avez pas touchés, le truc, il se vile, et en plus, il vous remet la sauce, mais vraiment la sauce. Hein. Et il, il tape. En... Alors, comme tu disais, en plus, il a, il a une avis au corps à corps. Ce qui, oui. déjà, lui fait, pour moi, déjà, il fait un grand pas sur le côté par rapport aux IK. Voilà. C'est que les IK, là, leur point faible, c'est bah, une fois qu'ils sont au corps à corps, ils sont disquettés euh, par les disqueuses et par tout ce qu'on qu trouve. Bah, lui, au corps à corps, il pète la stat. Voilà, c'est ça. Ouais. Et, euh, et pour couronner le tout, euh, vous pouvez aussi avoir un plus un pour toucher grâce à un Lord Discordant. Donc, du coup, vous avez tous vos Lord qui touchent à deux plus reroll D1 parce que vous mettez un petit Chaos Lord ou un petit prince démon à côté et, euh, et puis vous êtes bien. Voilà. Et puis comme, ah puis, comme ça coûte que 400, 450 4, 4, points, t'en joues 3. 400, 430 points. Voilà. Je crois. Donc, euh, du coup, en, tu peux en jouer 3. Et, <rire> et voilà, ça fait vroom-vroom. Il y a quand même un petit bémol qu'il faut mettre sur cette armée-là. Le, le problème de cette armée-là, c'est que les Lord of Cult sont très gros. Sur des tables qui sont de plus en plus chargées, et bah, ils vont avoir du mal à, ouais. à, à circuler, mine de rien, à pivoter même, des fois. Donc, euh, finalement, ils vont quand même galérer à avancer. Ouais. Ce qui est compensé grâce à leur très grande portée. 48 pas plus une possibilité de warp time donc c'est un peu compensé et euh, on va aussi noter qu'ils n'ont pas le dés désengagement et charge oui. et le, le fait de passer au dessus des figurines comme les IK mais ils peuvent tirer dans les corps à corps s'il ouais. n'y a que de l'infanterie bon, sachant qu'ils tapent très très fort au corps oui, à corps fort, ouais. généralement vous n'allez pas trop vous mettre au corps à corps avec ça, dans certaines situations ça peut être impactant mais généralement en fait euh, au contraire vous avez plutôt tendance à vous mettre au corps à corps pour pouvoir taper au corps à corps et continuer à tirer sur tout ce qui bouge euh, comme ça, en plus, si vous êtes au corps à corps, on ne peut pas vous tu tirer dessus. <rire> Et ça, ça fait plaisir. <rire> Et ça, c'est bien débile. <rire> Donc voilà, voilà, la, voilà un peu la, la grande, le grand craquage, je pense, de Game Workshop sur cette fin d'année. Euh, c'est le Lord of Skull. C'est le Lord of Skull. <rire> c'est un peu drôle. Donc on arrive, euh, on arrive à la, à la fin de, bah, de cette review. Euh, on a fait le point sur les quatre factions du chaos. Je pense que c'est intéressant aussi bah, d'avoir aussi ton avis d'un point de vue générique sur ces quatre factions. Comment on peut les voir s'intégrer à la méta de façon globale euh, sur cette début d'année 2020 et, euh, et puis sur bah, le, la méta qui, qui bah, se propose qui devant nous, bah, qui s'annonce bah, Je pense que le, le, le chaos en général, donc notamment le Space Marines du chaos, il faut ne pas, faut pas le nier, euh, va devenir euh, très fort. Il était déjà... C'était déjà une très bonne armée, mais je pense qu'il va devenir dans, facilement dans le top 4, voire top 3. Euh, je pense qu'il est quand même très en dessous des Space Marines, parce que les Space Marines, c'est vraiment un niveau au-dessus. Par contre, il, il offre certaines possibilités quand même assez forte, et notamment il, il offre une, une énorme variété de listes. alors Même si ouais. on parlait justement de Lord of Cule, qui est euh, une liste assez obvious et euh, t'as envie d'en jouer parce que c'est débile, il euh, y a peut-être d'autres listes qui peuvent ressortir un petit peu après, une fois qu'on aura passé un peu cet effet euh, la, la liste trop ah, forte, ouais, euh, qui potentiellement pourra se faire nerf euh, dans quelques mois. Ouais. Bah, en fait, on, on va avoir plein de choses à tester, plein de choses à faire. Euh, donc je pense que c'est une des meilleures armées du moment, euh, mais pas, euh, pas le, ça reste pas le Space Marines. Ouais, Je pense qu'on va, va, va le voir au niveau de l'Eldar, on, on vient se reclasser un peu, un peu pire à ce niveau-là, et, euh, et puis euh, on verra après sur les autres armées euh, ce qu'on qu peut faire. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de les voir euh, clairement remis à l'honneur, ces Space Marines du Chaos. Euh, ça fait parce qu'on ne les avait pas beaucoup vus de la version. Et là, là, on va les voir. Alors, le Space Marines du Chaos, oui, va être mis à l'honneur. Malheureusement, c'est toujours pas le Space Marines du Chaos de base qui est remis à l'honneur. Oui, ouais, c'est ouais. plutôt le reste, mais c'est très rarement le cas. Voilà. Et même dans toutes les autres armées, oui, c'est rarement le, le, le, les, les unités iconiques qui sont les oui, plus jouées. Fait, ouais. euh, vous me direz, un Eldar, euh, la dernière fois qu'il a joué du Scorpion. Ouais. <rire> mais <rire> voilà, il y a des unités fortes. Et puis, c'est vrai que c'est le, vraiment le, maintenant le Space Marines du Chaos qui va porter un peu euh, le, le Chaos ok et eh ben écoute merci à toi d'être venu eh ben, Pour euh, nous partager ton, ton expérience de jeu ça fait, ça fait vraiment super plaisir euh, et puis bah on espère que cette vidéo vous a plu pour ça mettre le pouce bleu des familles à vous abonner si c'est pas fait activer la petite cloche de notification nous rejoindre sur facebook sur instagram et euh, et, puis, euh, et puis voilà on a fait le tour on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos à sur sûr. tv à plus ciao le seigneur de guerre